Bonjour à tous, je suis Nespen Krayem, doctorante en troisième année, je travaille dans l'équipe SIG pour le cadre d'un projet financé par le service de gestion et d'exploitation de Toulouse et en collaboration avec Néocampus. Quelle est la différence entre tous ces chats Comme vous pouvez le remarquer, ils ne sont pas tous identiques. Il y a parfois des différences dans la taille et la forme et donc on peut trouver différents motifs ou ce qu'on appelle des patterns pour chaque chat. Et parfois, on trouve aussi des différences par rapport au reste des patterns au niveau du comportement comme ce chat qui a la queue inversée ou encore ce chat qui a la couleur différente. Ce type de changement inhabituel s'appelle une anomalie. Dans le domaine réel et plus spécifiquement dans le cadre de ma thèse, les données de capteurs et de compteurs des bâtiments sont supervisées par les experts pour faire des analyses. Ces experts ont tendance à identifier les points remarquables dans les séries temporelles afin de détecter les anomalies. Ensuite, en se basant sur leurs connaissances, ils créent des règles de décision. Cependant, très vite, l'analyse traditionnelle atteint ses limites. En effet, la multiplication des données et les fréquences d'analyse nécessaires impliquent une difficulté croissante dans l'analyse de données. Comment alors apprendre automatiquement des règles pour détecter les anomalies avec l'exercice de la distinction des chats normaux et des chats anormaux, vous venez de trouver la solution. Vous venez d'utiliser ce qu'on appelle le machine learning ou bien l'apprentissage automatique. Vous avez appris à effectuer une tâche, à savoir distinguer les différences entre les chats à partir d'exemples. Ma thèse consiste à faire la même chose et faire apprendre une machine à identifier des anomalies sur des séries temporelles. Notre solution revient à faire comme les experts et chercher les points remarquables. Pour cela, nous proposons une solution pour labelliser les séries temporelles à travers des patterns prédéfinis. Pareil que l'exemple des chats, un point de données peut avoir différents patterns de différentes magnitudes. Nous proposons ainsi des patterns prédéfinis calculés sur la base de trois points successifs représentés dans cette figure. Et à partir de ce pattern, on peut trouver autres patterns qui ont différentes magnitudes. Maintenant que les données sont labellisées, on fait comme les experts et on cherche des séquences, des points remarquables qui permettent de détecter les anomalies. Nous avons choisi un outil simple et lisible des à la décision, qui est l'arbre de décision, pour classifier les données normaux des données anormaux. Notre arbre est différent des arbres classiques parce qu'il est construit sur la base de compositions de patterns successives. Et à chaque fois, nous recherchons la meilleure composition afin de diviser un une donnée en sous-arbre. Ensuite les différentes décisions possibles sont situées aux extrémités des branches ou bien des feuilles et finalement on génère les règles par la concaténation des compositions de la racine jusqu'au feu. Finalement on obtient des règles qui sont lisibles et interprétables des experts. Les experts peuvent ajuster et modifier ces règles là. On a développé notre solution de façon automatique et on a essayé cette approche sur les données de réseau de capteurs du SGE et sur des benchmarks de la littérature. Il reste maintenant qu'à appliquer notre solution sur des chats pour voir si ça marche bien ou pas. Merci pour votre attention.